Votre machine à café manuelle ne monte pas suffisamment en pression et vous vous demandez pourquoi La réponse en vidéo avec des mots. Alors là, on va parler de plusieurs thèmes. Sous-extraction et surextraction. La plupart du temps, une machine c'est quoi Un réservoir d'eau, une pompe. Elle passe à travers, pour celle-ci, à travers un thermobloc. Le café, l'eau arrive sur le café qui est moulu et ça sort. Souvent, les gens me disent, voilà, oh ma machine, ça ne va pas, mon manomètre ne monte pas. 90% du temps, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est le réglage du moulin. Et oui, le réglage du moulin. Alors, je vous le fais rapidement, théoriquement. Sous extraction, il y a trop d'eau qui passe. Deux raisons, il n'y a pas assez de café moulu dans le porte-filtre ou la mouture est grosse donc c'est à dire que l'eau passe trop vite dedans. Sur extraction le café sera, aura beaucoup trop de mal à passer à travers le porte-filtre donc il y a soit trop de café ou la mouture est trop serrée. C'est ça la différence. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon moulin et on a sorti des stocks pour vous le montrer. Okay, je vais vous faire une démo et on va analyser ensemble ce que ça donne entre sur et sous extraction et je vais vous donner quelques types. Mais sachez que, je le répète une deuxième fois, désolé, mais 90% du temps, si votre machine ne monte pas suffisamment en pression, c'est dû au réglage du moulin et pas à la machine. Je dis pas que c'est jamais à la machine, mais vraiment, souvent, c'est le moulin. On démarre la mouture. Alors, parfois vous êtes chez vous et savez, au début, des fois, il faut apprendre à régler son moulin ou quand vous changez de café, ça c'est vrai aussi. Et donc, on va commencer, on répartit le café, on prend une bonne position ici dedans, on appuie, on tourne, un quart de tour, hops, on nettoie son porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Okay. On a une jolie petite mouture à l'intérieur. OK, et on va observer maintenant ce que la machine va me sortir comme café. Et on va voir s'il est trop rapide ou trop lent. Alors on le sent déjà à la main, qu'il est un peu rapide. On extrait tout de suite et on observe l'espresso qui va sortir. Alors là, on peut observer clairement un café qui est d'ores et déjà surextrait. Vous voyez qu'il a énormément de mal à passer. Finalement, il arrive à passer. Donc, on va avoir un. Peut-être pas un mauvais café pour les gens qui aiment le café très fort. Mais vous voyez, regardez, il y a une petite goutte ici qui sort. Donc, on a un café qui est extrêmement concentré. On peut l'observer ici. Très, très concentré. Ok Très. Presque vraiment ocre foncé au niveau de la couleur. Et on n'a pas beaucoup de café. Vous avez ici. Donc là. Vous avez un café qui est souvent fort, il y en a qui aiment bien ce genre de café, attention, hein. il y en a qui l'aiment vraiment très corsé, mais parfois si on se dit voilà, c'est marrant, c'est un peu plus de mal à sortir de, de mon porte-filtre, ma machine peut-être est trop montée en pression, la plupart du temps c'est le moulin, donc en fait ce qu'il faudrait faire maintenant c'est se dire tout d'abord la première chose à faire avant de changer la mouture et l'épaisseur de mouture qui est le plus compliqué car il faut savoir qu'une épaisseur de mouture à changer avec un moulin c'est à dire la petite molette ici pour ce, pour ce moulin-ci donc l'épaisseur il faudra quand même deux trois cafés avant que les meules se réglent. donc ça va pas se régler en un coup c'est pas des meules électroniques pff, pff, c elles, vont aller, elles vont avoir le temps de, de, de se placer en fait comme il faut donc avant de changer la mouture la première chose que moi je vous conseillerais de faire ce serait de changer la quantité peut-être mettre un peu moins de café et la première chose à faire, c'est bien évidemment de peser le café. Il faut 7 grammes de café pour un expresso. Première chose à faire, on va peser le porte-filtre. 468 grammes. Il nous faut 7 grammes de café, donc 475 grammes de café, porte-filtre inclus. 7 grammes de café, je répète, pour un expresso. 477 grammes de café, nous avons ici. Donc nous avons 9 grammes. Alors ça peut varier, c'est vrai. Mais dans un premier temps, je, ce que je conseillerais, ce serait de réduire, en tout cas sur ce moulin-ci, dans un moulin ça fonctionne comme ça, on réduit le temps de mouture. Effectivement, c'est le temps que le moulin fonctionne. C'est très très important la différence. Donc là, au lieu de sec 11 secondes 8, on va mettre 11 secondes 2, pour en fait avoir un café qui va être un peu plus correct simplement et pour ne pas gaspiller je vais vous montrer on va l'enlever comme ça grossièrement ici ça c'est fait exprès hein, d'accord pour bien vous montrer comment ça fonctionne pour ne pas gaspiller du café non plus pour rien voilà on met dedans alors en fait on peut voir que ne fût-ce que parfois en variant de, de, de, de 2 grammes la quantité ou en diminuant de 6 dixièmes de, de seconde de mouture, on peut avoir un café différent. Il faut toujours se rappeler que les changements doivent se faire de manière douce. Donc je le répète, si on a un café qui est trop sorti, qui pour vous est trop court et qu'elle met un peu trop de temps à couler, c'est un peu trop concentré, première chose à faire, diminuer les quantités jusqu'à 7 grammes, entre 7 et 8 grammes. Avec 7 et 8 grammes, il n'y a pas de souci. Si maintenant... Entre 7 et 8 grammes, vous avez toujours une extraction trop difficile, donc une surextraction. À ce moment-là, il faut commencer à jouer sur la mouture. Faire une mouture un tout petit peu plus épaisse, tout simplement pour que l'eau passe à travers. Et c'est maintenant qu'on va tenter la démonstration. Je vais volontairement, vous allez comprendre, on est resté sur une seconde, deux. Je vais augmenter, vous voyez, on va de finer vers plus épais, on va augmenter volontairement vers 9. On va même passer à 10 pour que vous voyez vraiment la différence qu'on peut avoir au niveau de la mouture. Donc ici, 11 secondes de l'extraction. Donc on a 7 grammes de café et on a une mouture un petit peu plus épaisse. Donc les grains sont un peu plus grosses, ce qui fait que l'eau passe plus à travers. C'est logique aussi. Si vous avez un grain plus serré, quand vous venez tasser, les grains sont compacts et font vraiment un manteau comme ça, imperméable. Quand vous ouvrez le grain, l'eau passe plus facilement à travers. Et donc là, on voit très, très vite, en changeant parfois l'épaisseur de mouture pas la quantité sur ce coup-ci, mais est toujours à 7 grammes, que le café coule beaucoup plus vite. Vous voyez Vous avez une uniformité. Tout de suite, on a un petit peu plus d'eau dans le café, ce qui fait que la mouture a augmenté. On a un petit peu plus de bulles aussi. Ce qui nous indique évidemment que l'eau passe un peu plus vite à travers le café. Et voyez la différence. Simplement, on va le mettre ici au-dessus de la machine à café. Simplement, en ayant réglé l'épaisseur de mouture, mais en gardant 7 grammes de café, vous avez ceci. Gardons bien à l'esprit que ça varie selon le moulin, selon le temps que votre moulin fonctionne, selon le fait que votre moulin par exemple, est des fois très neuf et selon le type de café que vous avez. Gardez bien en tête que ce que je vous dis là est une théorie relativement générale. Ça ne vaut pas pour tous les moulins, ça ne vaut pas pour toutes les machines, mais c'est surtout une théorie en se disant, voilà, sur extraction, je vais d'abord mettre 7 g de café. S'il est encore sur extrait, qui sort trop difficilement, je vais élargir ma mouture. Ok. Au contraire, la sous-extraction, à ce moment-là, on va la faire tout de suite. Est-ce que je dois d'abord mettre 7 grammes Est-ce que j'ai bien 7 grammes Oui, j'ai bien 7 grammes. Mon café passe trop vite, il y a trop d'eau dedans. À ce moment-là, est-ce que je ne mettrais pas une mouture plus fine Et c'est ça qu'il faut régler pour en fait avoir une bonne extraction, et parfaite de votre café. Vous voyez la différence parfois, juste en changeant, mais maintenant, je vais le faire exprès, je vais régler mon moulin, un reset d'usine, vraiment une mise, une mise à zéro d'usine, comme s'il sortait, voir vraiment ce que ça peut vous donner une sous-extraction, et voir ce que ça vous donne visuellement dans votre, dans votre machine à café, votre café. On garde bien l'idée que je l'ai fait exprès, de bien vous montrer que ce à quoi ressemble une sous-extraction de café. Donc bizarrement, on a une grande quantité de café. Mais je sais qu'ici, le temps d'extraction étant relativement court et que j'ai une mouture épaisse. Fatalement, une mouture épaisse va vous faire un café. Mais ça se voit, il est un petit peu plus aéré. Va vous faire un café un peu plus, une petite montagne. Mais bizarrement, quand je vais le tasser, on va voir quand même qu'il va pas mal descendre. Voilà. Donc, on va certainement sentir tout de suite la différence au niveau de la sortie du café. Ici, normalement, on va voir que la machine ne va pas beaucoup monter en pression. Et on voit, voilà, regardez, voilà, on voit là vraiment que il n'y a pas assez de café dedans et certainement que la mouture est beaucoup trop grosse. La machine n'est pas montée ni en pré-infusion. ni Donc, on a vraiment un café. Regardez, la couleur est, est extrêmement claire. Beaucoup d'eau, effectivement, beaucoup de bulles, pardon, dedans. Et un café qui, à mon avis, n'est pas très intense. Et on voit qu'au niveau de la créma, il y a quand même pas mal de changements. Et à mon avis, il ne doit pas être très beau à l'intérieur. Voilà, regardez, vous voyez Pas assez de café, il faut presque aller le rechercher dedans. Voilà, voilà. Ça, c'est pour moi caractéristique d'une sous-extraction, un marre de café qui est un peu tout, tout cassé comme ça, qui ne tient pas et qui colle aux doigts. Normalement, un marre de café, vous devriez vraiment savoir taper dans votre ceci et avoir quelque chose de beaucoup plus propre que ça qui est des petits résidus qui se notoient simplement au pinceau, mais là on voit clairement que tout a collé dedans, beaucoup trop d'eau était dedans, pas assez de café, donc là on a vraiment une sous-extraction de votre café. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est très théorique, mais je voulais prendre le temps d'expliquer parce qu'on avait effectivement de temps en temps des retours, et alors vous expliquer ça sans vous sans vraiment manipuler votre machine, c'était compliqué, par téléphone, c'est compliqué. En faire une vidéo, mais gardons bien l'esprit que c'est théorique, c'est une grande théorie générale, mais sincèrement, ça fonctionne. Les machines manuelles, c'est relativement basique comme machine, basique dans le bon sens du terme. Vous avez un réservoir, une pompe, ça passe à travers un thermobloc ou une chaudière, tout dépend du système de chauffe de votre machine. Et puis, vous avez votre, votre porte-filtre. Mais ce qui règle le cœur d'un bon expresso dans 9 cas sur 10, c'est le moulin. 7 grammes de café pour un expresso, double expresso, 24 grammes de café. Un expresso, c'est 7 grammes, 25 ml d'eau, 25 secondes d'extraction. Retenez ceci. Et avec ça, vous faites x2 pour un double. Vous avez pratiquement toutes les théories qui existent pour savoir faire cela. Donc, je répète une dernière fois, sous extraction, réglez d'abord la quantité dans votre porte-filtre et ensuite la mouture. S'il est sous-extrait, une mouture un peu plus fine, une surextraction, on règle la quantité de grains moulu dans votre porte-filtre. ok. Et si c'est trop surextrait, une mouture un petit peu plus épaisse pour que l'eau passe un petit peu plus vite dedans. N'oubliez pas qu'on règle par des petits à-coups et qu'il faut quand même deux, trois cafés avant que les meules se règlent définitivement. Donc un peu de la patience et avoir un café relativement régulier pour savoir faire vos réglages. Ne pas changer de café à chaque fois dès que vous êtes en train de faire vos réglages. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aidera dans le futur. Passez-nous voir en magasin, nos experts sont là pour vous aider. Je suis là également personnellement pour vous aider si vous avez besoin pour ces machines à café et pour le reste. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pouce en l'air, commentez à nos réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao